Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ceci est un audio. La raison principale, c'est que pour moi, c'est un format simple et très efficace parce que tu vas pouvoir te concentrer sur ma voix et avec ce que je vais dire qui peut changer ta vie. Le plus important, ce n'est pas l'image, c'est les conséquences. Je vais te parler d'un point bien précis qui touche l'orientation scolaire et basket, qui touche tous les joueurs qui sont intéressés pour partir au Canada en sport-études. On pourrait faire la même chose pour les États-Unis. Je ne vais pas revenir sur ce point. Je vais peut-être te donner les quelques éléments essentiels pourquoi le Canada. Mais je vais surtout t'expliquer pour que tu comprennes que c'est maintenant. Et quand je dis maintenant, nous sommes le 15 septembre. Donc, on va dire entre le 1er et le 30 septembre, il se joue beaucoup de choses. Si tu veux réussir, être performant et avoir cette opportunité cette chance de partir au Canada faire tes études et jouer un basket de très haut niveau ou de ton niveau parce que ce n'est pas réservé uniquement aux joueurs qui font du championnat de France et plus c'est accessible à tout le monde par contre les gens qui vont pas écouter cet audio les gens qui s'y prennent au dernier moment les gens qui font n'importe quoi et qui ne s'organisent pas à l'avance ne partiront pas. Donc cet audio est très important par rapport à la période actuelle et pour tous les joueurs qui voudraient partir cette année donc principalement des joueurs qui ont été euh, diplômés du bac en juillet qui se retrouvent pas forcément dans une situation scolaire qui leur plaît et qui, de toute façon, vu qu'ils sont joueurs de basket et qu'ils ont le bac, en France, en Belgique, dans pas mal de pays, à mon avis, dans tous les pays francophones, on est dans la même galère. Tu n'as pas de solution pour jouer un basket de haut niveau ou jouer tous les jours au basket, t'entraîner avec des coachs tous les jours au basket et suivre des études. Les gens qui vont te promettre autre chose sont des menteurs. Pourquoi? Parce que le système français est organisé de la façon suivante. Si tu es en centre de formation, faire deux entraînements, à 18 ans et plus par jour dont un avec les pros ne te permet pas d'étudier par exemple à l'université ou dans une école de type bts etc pourquoi parce que les heures d'entraînement sont pendant les heures de cours et aucun aménagement scolaire n'est possible en france alors, ce message te concerne aussi si tu as 15 ans ou 16 ans. Mais j'ai beaucoup en ce moment de demandes de joueurs qui ont eu le bac ou de joueurs qui ont déjà le bac qui sont dans des situations certainement qui ne leur plaisent pas actuellement et qui ont envie de continuer le basket, de se faire plaisir et d'avoir un diplôme universitaire. C'est ce qui est possible au Canada. Et pourquoi le Canada Je donne les raisons, parce que c'est des vrais sports-études à l'américaine et parce que les joueurs peuvent étudier en français. Ils n'ont pas besoin de changer de langue. Tu sais que le français, si tu ne le sais pas, je te l'apprends et je te renvoie vers mon télégramme où j'explique ça en long, large et en travers. Le niveau d'anglais des français est pitoyable. Donc, ne compte pas étudier en anglais aux états unis De toute façon, ça sera très compliqué pour que tu sois pris. Pareil, j'ai toutes les infos. Je travaille avec des spécialistes qui font la conversion entre les études françaises et les études anglophones. Euh, C'est leur boulot. Et beaucoup de joueurs se font coincer, non pas par le basket, mais se font coincer par la langue. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi le Canada pour m'implanter, qu'aujourd'hui, avec mon associé, on gère 30 à 40 joueurs chaque année depuis presque 4 ans maintenant. Et principalement, ils étudient tous en français. Quelques uns sont partis sur des études anglophones après une, une, une ou plusieurs années en français, mais après, voilà, ça, on n'en est pas là pour toi. Toi aujourd'hui, peut-être tu as envie de postuler pour partir. Alors là, point très important, c'est pour ça que je fais cet audio, pour bien t'expliquer, parce que l'expliquer à l'écrit, je, je pense que ce n'est pas optimum. Et comme je te l'ai dit, une vidéo, on s'en fout de l'image. On s'en fout de ma tronche. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une solution et de savoir comment partir au Canada. Alors, étape très importante, si tu veux partir cette année ou les années futures, mais les, principalement les joueurs qui là veulent partir dans l'année, c'est possible, mais par contre, il y a une condition sine qua non, c'est qu'il faut que je te bois. Hormis si je t'ai déjà vu. Alors, si je t'ai déjà vu, alors vu. Euh, sur un terrain de basket, bien évidemment. Si je t'ai déjà vu, tu peux me contacter, c'est pas un souci, coach.david-bonnel.com Tu me rappelles qui tu es, parce que j'ai quand même vu 1300 joueurs depuis 6 ans. Il se peut que ma mémoire défaille, d'accord Et des fois, j'ai des joueurs qui reviennent vers moi après plusieurs années, et je ne les ai pas vus depuis plusieurs années, donc, après, on verra. Ça va dépendre aussi de ton âge, de comment tu as évolué. Mais si je te connais déjà, éventuellement, l'étape que je vais te décrire maintenant, tu peux la sauter. Éventuellement. Ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr parce que si tu as beaucoup évolué au niveau basket, et puis mentalement aussi, il, faut, il faudra que je te revoie. Si je ne te connais pas, il faut que je te bois. C'est mon académie au Canada. Je l'ai montée avec mon associé. Nous étions en France à l'époque. Nous cherchions des solutions. Nous avions une académie à Strasbourg. Nous avons essayé de fonctionner en France. Donc, je, je sais de quoi je parle. Si je te dis que le système français ne peut pas te donner les opportunités d'études, basket, c'est qu'il ne peut pas. Ce système ne fonctionne pas. Il fonctionne à peu près en bricolage jusqu'au bac. J'ai eu beaucoup de joueurs et de joueuses qui étaient en centre de formation, qui sont, donc, que je connais très bien, qui sont venus dans mes camps, etc. Jusqu'au bac, ça va. Pour les filles, c'est déjà un peu compliqué quand elles sont en centre de formation. Mais on va dire, c'est à peu près correct. La suite est impossible. Voilà. Tu vas devoir choisir un espoir pro qui est un cancre à l'école. Il choisit, lui. Lui, c'est facile. Il reste sur le banc euh, des pros au centre de formation. Mais beaucoup de joueurs que je connais ne sont pas des cancres. La plupart sont bons à l'école, voire très bons. Et peut-être je vais passer pour un vieux con encore une fois, mais c'est la réalité. Je... Mon boulot, c'est d'expliquer de la réalité. La réalité, c'est que chaque année, je connais des joueurs qui se font les croiser et qui arrêtent leur carrière. Ou qui mettent un an ou deux ans à revenir et qui ont des séquelles à cause de ce genre de blessure. Donc, après le basket, il faut y penser. Mais l'après-basket, parfois, c'est à 25 ans. Moi, j'ai dû stopper à 25 ans. Certains stoppent avant. Beaucoup stoppent avant 30 ans, de 30 ans à 70 ans et 70 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment facile d'y arriver. C'est même jeune pour mourir. Tu vas faire quoi? Tu, tu, avec zéro diplôme universitaire, tu vas faire quoi? Tu fais une exceptionnelle carrière. Tu vas jusqu'à 40 ans, tu es pro jusqu'à 40 ans de basket. Tu fais quoi pour les. Tu es à la moitié de ta vie, tu vas faire quoi derrière Donc, pour moi, on ne doit pas couper ses études pour le basket. On peut très bien continuer les deux, et d'ailleurs, c'est une très bonne chose de continuer les deux au meilleur niveau possible. Parce que les cancres ne réussissent pas. Et les joueurs sérieux à l'école sont sérieux au basket. Donc les deux vont de pair. C'est un constat de plus de 20 ans que je fais ça. Depuis 2000, j'envoie des joueurs aux états unis Depuis 2000, ça, fait, ça va faire 21 ans cette année. J'ai un petit peu d'expérience. De mes 40 ans de basket. Voilà, donc... Pourquoi cet audio aujourd'hui C'est parce que mes camps approchent. J'ai deux camps programmés sur la région parisienne en octobre. Ces camps sont idéaux pour les joueurs qui veulent partir cette année au Canada. Ils sont intéressant aussi pour d'autres cas de joueurs, pour ceux qui veulent s'aguerrir pour dans deux ans, pour le Canada, qui veulent rentrer en centre de formation, peu importe. Mais dans le cas où tu as 18 ans ou 17 ans et demi, peu importe, en tout cas, tu as déjà ton bac, tu es dans une fac où ça ne te plaît pas, ou tu es dans une fac ça te plaît, mais le problème, tu ne peux plus faire de basket. Il ne faut pas rêver, tu ne peux pas t'entraîner deux heures minimum par jour et faire des études de droit ou de médecine. Ce n'est pas possible. Ou alors, ouais, ouais. ou alors tu me dis, je suis inscrit en droit, je fais mes deux heures de basket, Oui, et à la fin de l'année, eh ben, je serai toujours en première année de droit. C'est ça la réalité dans malheureusement beaucoup de cas. Peut-être qu'il y a certains joueurs qui arrivent. Il y en a eu, il y en a eu. J'en ai connu, j'en ai connu très peu. Dans le monde professionnel, j'ai connu très peu de Bac plus 5 qui ont validé leur Bac plus 5 et qui en même temps étaient joueurs pro. Parce que quand tu as 20 ans, tu es pro. Ou alors, si tu n'es pas en centre de formation ou sur le banc des pros, tu ne seras jamais pro. En tout cas, par la filière des centres de formation français. Et si tu, sais, tu es sur un banc de National 2, tu n'es pas pro. Tu es semi-pro, ta carrière va vite s'arrêter. Tu ne pourras pas forcément vivre du basket très longtemps. Donc, peut-être qu'il faut que tu te positionnes. Voilà. Alors, oui, je ferai des camps à Noël. Mais je vais t'expliquer maintenant les dates. Premièrement, mon Académie au Canada fonctionne toute l'année. C'est-à-dire que pour les joueurs, il y a déjà des joueurs qui sont arrivés. Les joueurs qui sont en High School sont arrivés au Canada déjà. Et j'en ai préformé dans mes camps et dans mon suivi en ligne. Je t'en parlerai à la fin. Et c'est la première fois que ça se fait puisque avec le Covid, j'ai créé un suivi en ligne qui s'appelle le Cercle Basket. Et la première génération de joueurs préformés au cercle basket, c'est-à-dire c'était des joueurs que je ne connaissais pas sur le terrain, que j'ai entraînés à distance avec plus de 200, presque 230 vidéos aujourd'hui. Évidemment, ce sont des joueurs que j'ai croisés après sur le terrain, puisque comme je t'ai dit, je n'en vois plus personne que je ne croise pas sur le terrain. Pourquoi Parce que je me suis aperçu euh, depuis 4 ans que j'envoie des joueurs au Canada et en discutant avec mon associé, les joueurs que je n'ai pas vus au préalable, et c'est surtout des problèmes de comportement, eh bien, ça s'est mal passé, et moi, je dois avoir des résultats au Canada. Nous avons des dizaines de coachs qui nous font confiance. Nous avons des joueurs dans des très grosses équipes au Canada, nous adhérons à des programmes et nous mettons des joueurs dans des programmes de très haut niveau. Nous ne pouvons pas envoyer des clampins au Canada. Donc si je te vois pas, si je ne te croise pas, ce ne sera pas la peine de poser ta candidature, tu n'iras pas au Canada. Si tu fais partie du cercle, que tu es suivi en ligne, il faudra de toute façon que je te vois au moins, au moins sur un camp. Parce qu'entre en ligne, euh, se connecter vite fait une fois par mois, une visioconférence, et ton comportement lors d'un camp, surtout si tu es en internat, ça n'a rien à voir. Je peux garantir, moi, à mon associé et à mes partenaires coach que tu tiens la route si je t'ai croisé pendant 4 jours sur un camp. Dans les autres cas, je ne veux pas. Donc, je ne t'enverrai pas parce que je n'ai pas d'obligation, de nombre et de résultats. Je préfère envoyer deux bons joueurs chaque année que d'envoyer dix joueurs avec un taux de retour de 50%. Les joueurs que nous envoyons au Canada restent pour plusieurs années. Et peut-être qu'ils vont changer de vie sans doute, de toute façon, le fait de partir, ils ont déjà changé de vie, et ils découvrent un monde bilingue, ils découvrent un autre pays, un autre pays qui est un des pays les plus riches au monde, voisin des États-Unis, l'académie euh, que je gère est à 45 minutes des États-Unis, et sans doute, on leur offrira du travail après leurs études au Canada. Parce que le Canada est un pays qui recherche des gens diplômés. Et qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les Français. Et que les Français sont, sont très bien vus au Canada. Voilà. Donc, pourquoi maintenant octobre C'est très simple. Il y a les joueurs qui me contactent maintenant, que je verrai en octobre, sont susceptibles de partir dès le mois de novembre et décembre. Et en plus, il faut savoir que les études au Canada, aux États-Unis, fonctionnent par semestre. Donc, ils peuvent rejoindre l'académie. Tu peux rejoindre l'académie de basket à Sherbrooke que je gère toute l'année. Mais sache que au niveau études, pour faire correspondre, tu peux commencer tes études universitaires à partir de janvier. Le problème, c'est qu'il faut que tu arrives en novembre, décembre idéalement pour pouvoir commencer ton, au deuxième semestre. C'est possible. Le Covid l'année dernière nous a empêché de faire ça. Mais on est retombé dans, des, dans la normalité actuellement. Si l'épidémie ne bouge pas, et moi je te conseille de faire très vite parce qu'imagine, on a de nouveau des restrictions aux frontières et un confinement en janvier-février, eh bien, tu es bloqué. Donc actuellement, tout est ouvert. Je ne peux pas garantir, hein, ce n'est pas ma fonction, et je n'ai aucun pouvoir là-dessus, que dans deux mois, ça sera encore ouvert. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, j'ai des joueurs, cette semaine, le 9, le 9 et le 11, euh, J'ai deux joueurs qui sont arrivés là-bas. Voilà. Alors eux, ils sont en high school. Hein. Là, c'est une autre problématique. Si tu es dans l'âge de high school, bah, tu es censé être au lycée. Là. Si tu es en première, il faut voir. Mais il faut plutôt te projeter pour après ton bac. Si tu as 13, 14, je te conseille d'être suivi par le cercle basket jusqu'à ce que tu puisses être prêt pour postuler, c'est moi qui déterminerai ça. Là, ça va prendre un peu plus de temps, ça va prendre ton suivi plus au moins un camp. Mais ça, tu peux le faire, tu peux le faire dès maintenant. Les joueurs, sachent un truc, et ça, je te parle par expérience, bien évidemment, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Dans le sport, c'est toujours comme ça. Regarde le parcours des grands joueurs que tu connais. Ils ont, ils ont été en avance sur toute leur carrière. Hein? Tony Parker est, est rentré avec un an d'avance au Pôle France à l'INSEP. Euh, et tu peux en trouver plein comme ça. Il voilà. n'y a, a pas de mystère. Si, les joueurs qui sont en avance sont toujours récompensés par rapport aux joueurs qui sont en retard. Là, si tu t'y prends maintenant, c'est bien. Mais tu vois, ça aurait été mieux si tu étais en terminale l'année dernière. Il aurait fallu que tu remplisses ton dossier pour décembre l'année dernière. Pour que tu fasses les choix scolaires en mars de dire, moi, je pars au Canada. Voilà. Les joueurs qui sont actuellement au Canada, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, la problématique, c'est que si tu veux partir, il faut t'y prendre très tôt. En décembre, les joueurs lycéens pour le Canada et les joueurs universitaires qui voudront leur visa en bonne et due forme, leur visa d'étudiant, ils doivent remplir leur dossier en décembre. Mais si tu veux pas en décembre, donc en décembre 2021 pour être scolarisé au semestre de septembre 2022. Si tu veux être scolarisé au semestre janvier 2021, c'est maintenant. Et les joueurs qui vont me contacter en janvier ne pourront pas faire la rentrée de septembre 2022 au Canada. Ça sera pour les universitaires janvier 2023, et pour les high school, c'est pire. Les high school, si tu loupes le coche, si en décembre ton dossier n'est pas finalisé, ça veut dire qu'il faut que je t'ai vu. Les joueurs de high school, ça reporte d'un an leur candidature. Et encore, il ne faut pas qu'ils loupent, parce qu'il y en a, chaque année, ils loupent. Hein. Voilà, si tu as besoin de réécouter cet audio, parce que je t'ai donné beaucoup d'infos, beaucoup d'infos chiantes, c'est vrai, mais qui changeront ta vie. Chiantes parce que c'est de l'administratif. Euh, moi, le premier, j'aime pas ça. Seulement, quand on a des objectifs, si on veut réussir quelque chose dans sa vie, il faut faire les choses comme il faut. Et ne pas toujours compter sur les autres. Hein si tu ne réussis pas, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Voilà. Pour me contacter, c'est très simple. Sur un de mes sites, soit sur le cercle-basket.fr, soit sur david-bonnel.com, je te donne mon email principal. J'en ai plusieurs, ce n'est pas un souci si tu en as un autre. Je te donne mon email principal, coach, c-o-a-c-h, ou at, pour les anglophones, David-bonnel.com Bonnel avec deux N et un seul L. Tu vas sur mon site, tu tapes mon nom, tu trouveras la bonne orthographe, tu ne feras pas d'erreur. Si tu veux, tu m'expliques ta situation dans l'email de façon la plus précise possible. Derrière, nous ferons un entretien. Dans quelques jours, dans quelques heures, je lance les inscriptions à mes deux camps d'octobre. Il ne reste déjà plus que 16 places. Sans doute, quand tu entendras cet audio, il en restera encore moins. Il y avait 20 places. Il y a deux fois 10 places. Je suis limité. Donc, il va falloir que tu ailles vite. Les joueurs qui font partie du cercle basket ont eu déjà l'opportunité de s'inscrire c'est pour ça qu'il me reste déjà moins de places que le nombre de places ouvertes. Je ne pourrais pas faire plus de camps. En octobre, et il y aura la même problématique en décembre. Mais comme je t'ai expliqué, décembre, ce n'est pas idéal. Tu prends un risque et tu ne pourras pas partir en janvier 2021. Impossible. Si tu viens au camp de décembre que tu sois universitaire ou high school. High school, c'est jouable que tu puisses partir pour, la, pour septembre 2022. Et universitaire aussi. Septembre 2022. Mais déjà, pour les high school, c'est tard. Il y a des gens, déjà d'autres joueurs qui seront passés devant toi. Pour les universitaires, c'est jouable. Après, ça dépend où tu en es de ta scolarité, de ce que tu veux faire. Si tu veux perdre encore six mois de scolarité en France ou si tu veux partir au Canada. Si tu as besoin d'infos sur le Canada et si tu es sérieux, tu en as besoin. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Attention, il y a quand même des vidéos qui commencent à dater. Mais tu vas avoir des infos qui ne vont pas forcément changer. Sache qu'il y a entre 15 et 20 heures de vidéos dans le cercle basket. Si tu n'es pas sûr et ça c'est absolument normal que tu ne sois pas sûr. Le camp d'octobre et les autres camps sont des camps de développement individuel. Ce ne sont pas des camps d'information ni de recrutement. Pour le Canada, il y a des joueurs qui viennent au camp pour d'autres objectifs ou qui sont beaucoup plus jeunes ou qui sont plus vieux qui veulent se développer individuellement. Je peux prendre 10, 15, 20 minutes pour expliquer certaines choses avec toi personnellement sur chacun des camps, mais j'ai plus de 20 heures de vidéos sur le Canada avec moi, des coachs, mon associé, qui sont dans le cercle basket donc je ne fais pas d'entretien si tu as besoin d'un entretien oui mais c'est payant parce que j'ai pas le temps. j'ai fait toutes ces vidéos pour informer et toutes les informations qui sont dedans sont encore valables les vidéos sont pas vieilles hein, sont de l'année dernière et euh, au jour le jour nous suivons les joueurs dans le cercle basket pour les amener à l'objectif canada si tu penses qu'il faut claquer des doigts pour arriver au canada non il va falloir que tu travailles beaucoup en fonction de ton niveau si tu penses être bon il bah, va falloir certainement que tu revois euh, euh, tes perspectives à la baisse par expérience, aujourd'hui, des 1300 joueurs que j'ai vus en camp, 90% n'ont pas un shoot fiable. 90%. Voilà. Pareil pour le dribble. Donc mes camps sont du développement individuel. Chacun vient avec ses objectifs. Tu vas progresser. Je fais des camps avec très peu de joueurs pour que les joueurs, pour que tous les joueurs qui sont dans les camps. J'ai fait cinq camps cet été et il y a eu des très très très bons résultats. On s'est confronté à des joueurs sur les terrains d'autres joueurs qui n'étaient pas du camp. Donc on a pu quantifier le progrès sur quatre jours et une soirée. Le même format, sauf que là on sera dans la plus belle salle de France sur les camps d'octobre et de Noël, mais le même nombre d'heures d'entraînement. Les performances ont été, ont été intéressantes et ont été là. Il y a des joueurs qui ont explosé, mentalement, physiquement, techniquement. C'est mon travail, ça. Donc, tu vas, tu, si tu viens pour le Canada, OK, mais tu vas aussi progresser de ce camp. Ce qui veut dire aussi que ça va t'armer pour le Canada, moi aujourd'hui les coachs canadiens, ils voient la différence entre les joueurs qui sont passés par mes camps et les joueurs qui ne sont pas passés par mes camps. Ils le savent. J'ai fait des camps là-bas. Ils savent ce que je travaille. Ils savent que je suis un spécialiste du tir et du 1 contre 1. Je fais des entraînements à des équipes universitaires canadiennes. Je leur apporte des choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas enseignées ou apprises. Tu viens pour progresser. Tu viens parce qu'il faut que je te vois, sinon tu ne peux pas partir. Et la boucle est bouclée. Je te dis à bientôt sur les réseaux ou sur les terrains.